On pourrait parler de lutte de classe, parce que nos origines sociales font que nous devrions nous rassembler pour partager un certain nombre de, de constats déjà de la société, voir qu'il y a une société qui s'appauvrit, il y a de plus en plus de pauvres dans notre société, et donc à ce titre-là, euh, il y a besoin de donner une place à chacun dans cette société, qui aujourd'hui exclut un grand nombre de citoyens. personnes handicapées, ce sont les gestionnaires qui valent à leur place, tout ça avec la complicité des pouvoirs publics et ça doit cesser. Oui. En France, il faut ils savoir faut appliquer que la dans la prison, c'est la même chose. Merci ouais. beaucoup. Mais c'est pas normal pour autant. Bon, merci. Voilà. Oh, dis quelque chose. Bravo, oui, oui pas Non, moi je suis pour RT, je bosse pour RT. RT ouais. Ah d'accord. C'est la seule chaîne que j'arrive à regarder. Parce que tu sais pourquoi ben Parce que après les informations en France, on voit ce qui se passe ailleurs. Donc déjà, déjà, on permet au cerveau de respirer. Mais quand on regarde de RFM. Où est la fin du mois Voilà tout de pelle, bête, c'est bête. Guys, we've been full of them. Le corps est court Voilà ce que vous Mais faites. L'escalade de la force. Le, le, le, les, les Il ne faut pas être violent, sinon ça fait une escalade de violence. Et, eh ben... et la violence entraîne la violence. Quand on est à bout... On se dit qu'on n'a plus rien à perdre et le problème c'est que quand on n'a plus rien à perdre, on, on, on devient violent et, et, et on arrive à des situations comme euh, la souffrance qu'on a aujourd'hui. Le gouvernement est tenté d'utiliser la violence pour euh, faire taire, sauf que cette violence fait que du côté des manifestants on a de plus en plus la tentation de répondre par la violence. Et c'est une escalade après. C'est pour ça que je suis venu, c'est pour dire euh, ne cédons pas à cette escalade et surtout réfléchissons à trouver des solutions sans violence. Heureusement, j'ai cette chance-là de ne pas encore être au fond du gouffre, mais je viens par solidarité à ceux qui sont dans le, au fond du gouffre. Et j'essaye de, de dire euh, vraiment, essayons de, de limiter la violence, même si des fois elle est dure à limiter.